Je suis en fauteuil roulant depuis 15 ans. Au travail, je dois souvent parcourir de longues distances entre les bureaux. Mon E-Motion m'aide à garder de l'énergie jusqu'au soir et même après. Il protège aussi mes muscles et mes articulations contre les tensions et l'usure. Je suis toujours occupé et en déplacement. Mon E-Motion me permet de me déplacer partout en ville facilement. Même les longues distances ne sont plus un problème et je peux gérer les pentes très facilement grâce à cette puissante motorisation. Maintenant, je suis toujours détendu où que j'aille. Je ne peux plus imaginer ma vie sans Emotion. Je suis en fauteuil roulant depuis déjà quelques temps. Je ne veux rien manquer pour autant. Mon Emotion me donne cette liberté. Les roues sont à peine plus larges que des roues manuelles et elles se logent facilement même dans un petit coffre de voiture. L'application de l'e-motion me donne plein d'infos, au niveau des batteries, des données de conduite et puis bien d'autres choses encore. Grâce au profil de conduite prédéfini, mon e s'adapte parfaitement à mes différentes demandes du quotidien. Et puis avec l'application, j'ai toujours un contrôle total. La fonction anti-recul du e-motion est très utile. Ça empêche le fauteuil roulant de dévaler la pente en arrière. Et du coup, je peux lâcher les mains courantes et avoir les mains libres. L'e-motion est discret et fonctionne sur presque tous les revêtements de sol. Il ne m'aide pas seulement à me déplacer sans effort, il m'aide aussi lors du freinage en descente. De plus, je peux aussi choisir entre deux niveaux d'assistance selon mes besoins en termes de puissance. Le Cruise Mode fonctionne comme le régulateur de vitesse d'une voiture et maintient la vitesse de mon fauteuil. C'est super pratique Le e est aussi accepté dans les avions et voyage en soute. C'est vraiment le compagnon de voyage idéal